Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de ce mois d'août, dont je dois préciser tout de suite que c'est un très bon mois parce qu'il y a des très beaux aspects dans le ciel, eh bien on trouve l'ambiance évidemment est donnée par le soleil. Et le soleil étant lion, il fait plusieurs beaux aspects, et le lion représente pour vous Taureau, euh, on l'a déjà vu d'ailleurs, hein, la famille, la maison, la maison de famille, le passé, vos racines, tout ce qui vous permet de vous sentir finalement en sécurité et euh, comment dire, avec de solides traditions familiales pour vous rassurer, pour vous mettre en, en sécurité. Il euh, y a aussi avec le lion souvent une forme d'autoprotection chez le taureau qui est une façade parfois un peu orgueilleuse, mais si on passe au-delà de ça, il euh, y a énormément de gentillesse en vous, hein? mais cette façade un peu orgueilleuse, elle, elle risque d'être accentuée pendant la période lion, euh, parce que vous donnerez, vous voudrez peut-être donner aussi l'image de quelqu'un qui, euh, euh, comment dire, qui est un peu le chef de famille, que, euh, qui veut avoir, euh, comment dire, un rôle, important à jouer, en tout cas dans, dans, dans ce domaine, euh, ou, ou par rapport à votre maison, hein, faire euh, des travaux peut-être. Et puis il y a aussi euh, cette année avec euh, Jupiter en, en Sagittaire qui est donc en bon aspect avec le Soleil hein, cet été, euh, il y a aussi euh, pour beaucoup euh, un, une, la possibilité d'un héritage. Alors peut-être que Bon c'est vrai qu'au mois d'août, les choses sont un peu en sommeil hein, souvent, mais vous y penserez, euh, parce que ça va certainement se régler à la rentrée étant donné que Jupiter va, va être plus rapide et va aller rapidement vers le Capricorne, où il sera, sera en très bon aspect avec vous. Il y aura une très bonne période à, tout à, à la fin du mois avec l'entrée du, du Soleil en, en Vierge et son bon aspect avec Uranus, qui peut vous aider à vous adapter à des changements qui sont en cours ou à des projets que vous avez mis en route et qui sont un petit peu chaotiques, hein, mais bon c'est une bonne configuration pour terminer le mois. Du côté du travail, de la vie quotidienne, il hein, y en a qui vont évidemment euh, travailler hein, au mois d'août, euh, qui ne seront pas en vacances, puis d'autres euh, qui seront en vacances. Donc on va, on va voir un petit peu ce que fait mercure, puis on va adapter suivant euh, les domaines. Donc euh, en début de mois hein, jusqu'au 11, euh, mercure est, euh, est en cancer, Donc, euh, 3e décan, hein, ça va concerner que votre 3e décan. Elle est en, en bon aspect, elle reprend une marche directe, euh, bon elle a quand même été rétrograde donc ça a créé euh, probablement un petit souci, quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien, ou alors des, des, des réponses que vous attendiez et que vous n'aviez pas, et donc euh, en début de mois, là, euh, bon, vous obtiendrez très certainement euh, les réponses que vous attendez, ou, ou alors euh, la personne euh, dont vous espériez la visite euh, va venir, ou alors vous pourrez vous-même aller lui rendre visite, euh, visite, et puis bon toutes les démarches que vous allez faire seront euh, euh, plus faciles, positives, si vous avez besoin d'un papier, ben vous l'aurez plus rapidement euh, que d'habitude. Ensuite Mercure va passer par le Lion, donc elle va évidemment faire une, une petite dissonance très rapide hein, avec Uranus, donc là je sais pas, peut-être vous aurez un, un imprévu, quelque chose à quoi vous vous attendiez pas, un petit retournement de situation, et c'est peut-être même vous qui pouvez changer d'avis brusquement sur quelque chose. Cela ne vous est pas interdit. Si vous sentez que vous n'êtes pas euh, comment dire, bien dans votre peau, que quelqu'un ne vous, vous accepte pas bien, ou vous voyez, quelque chose qui va vous déranger intérieurement, mais que euh, vous n'oserez peut-être pas exprimer parce que vous voulez pas de conflit. Hein eh bien il faudra euh, quand même euh, dire euh, ce que vous pensez euh, et euh, mercure et uranus vous y encourageront, ce sera entre le 13 et le 17 août, vous voyez c'est rapide, hein? et ce sera euh, donc surtout pour le 1er décan. Il y a ensuite euh, pour ceux qui travaillent, euh, un bon aspect entre mercure et, et jupiter euh, qui pourrait vous valoir, euh, comment dire, d'être plus productif et de gagner un petit peu plus d'argent si vous êtes de ceux qui travaillent hein, évidemment, parce que bon, si vous êtes en vacances, euh, bon je vois pas euh, ce Que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut donner un bon aspect Mercure-Jupiter alors que vous êtes en... Peut-être que vous allez faire des, des connaissances, euh, euh, rencontrer des gens qui vous impressionneront un peu parce qu'ils auront bien réussi dans leur domaine. Côté cœur, alors est-ce que votre cœur va battre plus vite ce mois-ci Eh bien, en tout cas, Vénus sera elle aussi en lion, et puis conjointe au soleil pendant une partie hein, quand même du mois, ce qui est euh, une des plus jolies euh, conjonctures qu'on puisse euh, avoir hein, euh, euh, dans le, dans le zodiaque. Euh, ce n'est pas tous les ans hein, que Vénus et, et, et le soleil sont conjoints comme ça euh, en lion. Hein. C'est vraiment, euh, bon, c'est cette année. Donc il faudra en profiter, vous aurez très certainement un séjour agréable quelque part en famille ou dans une maison de famille, ou alors dans un endroit euh, qui vous rappelle votre passé où vous avez euh, peut-être euh, eu euh, des vacances euh, quand vous étiez enfant ou adolescent, et euh, ça ramènera plein de souvenirs agréables à la surface. Hein. Il se peut aussi euh, que vous tombiez par hasard euh, sur euh, quelqu'un euh, avec qui vous avez eu une histoire, hein, euh, un ou une ex, euh, et donc là, euh, vous allez être dans tous vos états, il y, y a vraiment des émotions qui vont euh, euh, revenir comme ça euh, euh, à la surface et euh, bon vous en serez un petit peu remué hein, surtout euh, quand Vénus, euh, c'est au, au tout début du mois hein, quand Vénus va être un peu en dissonance rapide avec Uranus, là euh, je pense que sur le plan émotionnel ce sera euh, un peu intense hein, et, et, et c'est euh, bon, euh, toujours pour le premier er décan. Elle sera en bon aspect avec Jupiter donc à hein, côté quand même assez épanouissant euh, entre le 6 et le 10, mais faut pas oublier la valeur euh, matérielle, financière de Vénus qui peut, euh, en étant en bon aspect avec Jupiter, justement, vous euh, voyez, euh, mettre en avant cette histoire d'héritage, de donation, euh, à moins que vous ayez vendu un bien et que vous en touchiez l'argent ou que vous en ayez, en ayez acheté un. Hein. Donc il y a toujours, il euh, y a quand même euh, une histoire d'argent qui peut venir se mettre au milieu de vos histoires de cœur. Côté forme, euh, on va y inclure, puisque je prends Mars hein, pour euh, pour analyser euh, cet aspect de votre vie, euh, on y inclut bien évidemment euh, la sexualité puisque Mars, euh, c'est un petit peu euh, euh, comment dire... Euh, Eros, hein, vous voyez la, la pulsion de vie, la pulsion euh, euh, du désir, euh, donc Mars, euh, bah, il fait la même chose un hein, petit peu que les autres planètes, ce qui est aussi quelque chose de rare, hein, très rare de retrouver toutes ces planètes euh, en lion. Euh, donc Mars euh, va être en lion jusqu'au 18 août, euh, et euh, bon alors c'est le surtout le 3e décan hein, qui va euh, resse ressentir ses influx, les deux autres l'ont eu euh, au mois de juillet. Euh, là, euh, bah, elle va pas vraiment euh, faire d'aspect euh, à part sa conjonction euh, avec le soleil, entre... Bon, j'allais dire elle fait pas d'aspect, mais finalement elle est euh, hein, du 4 au 31, elle, elle est Mars et, et le soleil sont conjoints. Euh, en ce qui vous concerne, alors là, euh, bon, euh, on va émettre un petit doute euh, sur la bonne entente euh, qu'il peut y avoir avec euh, votre conjoint ou avec un membre euh, de la famille, parce que une conjonction Soleil-Mars, ce sont deux planètes de feu, et euh, bon, il n'est pas exclu qu'il y ait quand même quelques désaccords, euh, en, on va dire, euh, des, des, des, des, des choses qui vont vous faire euh, un peu bouillonné intérieurement, peut-être que vous ne direz rien, hein? parce que tout ce, tout ce qui se passe dans, la, dans votre secteur 4, hein? le lion c'est votre secteur 4, c'est euh, dans votre intimité, c'est à l'intérieur. Ce sont des choses souvent que vous gardez pour vous, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie, mais bon, vous êtes fait comme ça, hein? vous voulez pas de conflits et donc euh, il y a toujours un moment où ça sort hein, et où la colère s'exprime. Donc si vous avez accumulé quelques petites rancœurs hein, à l'égard ou de votre euh, ami ou à l'égard de l'un de vos proches, là je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que ça sorte parce que vous pouvez pas rester comme ça avec des rancœurs à l'intérieur de vous. Ce n'est pas bon ni pour la santé, ni pour vos relations avec les autres, parce que du coup bah, vous devenez un petit peu plus brusque, un peu moins euh, gentil, alors que votre qualité principale en tant que taureau, c'est quand même la gentillesse. Et euh, la conjonction du soleil et de mars, elle a tendance à